Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un petit système, un petit truc qui m'intéresse. Depuis un petit temps, j'y réfléchis et euh, ça se fera sur la chaîne. Du coup, euh, moi personnellement, je suis un peu en appartement mais il y a une partie de terrasse, enfin, maison dans un appartement, bref. Et euh, donc, on n'a pas de jardin, d'accès de, à l'extérieur et de possibilité d'avoir un minimum de culture en dehors de quelques pots de fleurs sur la terrasse, ce qui m'embête assez vu que au niveau de la connotation actuelle de la chaîne j'aimerais faire un petit peu plus et avoir la possibilité de faire de la culture par exemple de fraises de framboises de cacahuètes de fraises des bois de voilà tout ça euh, histoire d'avoir un petit apport euh, voilà sucré pendant l'été ça pourrait être sympa et du coup ce qu'on est ressorti c'est que euh, je vais probablement soit acheter ou fabriquer une jardinière euh, surélevée, donc une jardinière de terrasse de balcon comme vous voulez donc voilà, ce sera dans les prochains projets de la chaîne. Je vous ferai une vidéo sur ça quand j'aurai un petit peu plus d'informations et que je me serai bien décidé soit à prendre un truc déjà fait ou à faire. Et pour introduire ça, j'ai trouvé des petits pots comme ça, ces petites choses-là que vous avez vues sur la miniature. Donc c'était petits pots avec différents graines Donc c'est un petit truc basique à 5 balles, mais on est sur du Made in France quand même, ce qui est plutôt cool. De, pas de la puve, hein. c'est juste que ça me plaisait bien. Donc là, on aura de la fraise des bois et ici des cacahuètes. Alors, je suis pas du tout dans le sens vraiment euh, anglophone du terme à vraiment euh, adorer la cacahuète. Je mange de temps en temps, mais voilà, c'est un peu tranquille. Donc, vous avez un petit bol, un petit pot, excusez-moi plutôt, comme vous le voyez là. On l'enlève, truc très sympathique avec à l'intérieur graines de fraise des bois et vous avez à l'intérieur un petit pot, un petit, une petite partie en terre vous savez c'est des choses comme ça que vous mettez en contact avec l'eau et qui réagissent à l'eau, qui gonflent et qui permettent de pousser de faire la pousse toute simple donc on va, on va s'occuper de tout ça, je vais faire les deux, donc cacahuètes et fraises des bois on va laisser pousser tout ça, vous aurez un suivi sur la chaîne évidemment euh, et ensuite, du moment que, ce sera, que ça aura bien commencé à pousser et à prendre de la place, euh, ce sera probablement replanté dans la jardine de, de terrasse euh, pour voilà, permettre d'avoir une récolte euh, saisonnière qui pourrait être plutôt cool. Donc voilà. Ok, donc comme vous le voyez, on se retrouve dans la salle de bain, là où j'ai fait la vidéo concernant l'aiguisage des couteaux. Donc si jamais ça vous intéresse le dehors ça, bah, n'hésitez pas. Du coup, il y a un mode de, de culture très simple sur ça. En fait, euh, j'avais déjà vu ça sur de la semis d'autres plantes, euh, mais ils conseillent de faire tremper les graines pendant 48 heures. Euh, je pense que ça aide à ce que la, la graine se réveille, surtout ça. Voilà les gens on se retrouve 48 heures plus tard donc l'eau c'est un petit peu colorée, donc on va enlever tout ça récupérer les graines préparer le pot la terre et puis on sera bon pour les étapes suivantes donc comme ok du coup j'ai repris un verre on va mettre les deux palais de terre et les remplir de deux fois leur volume d'eau c'est ça gonfler normalement, hein, si je me gourre pas donc voilà le résultat fini donc on va laisser tout ça reposer tranquillement euh... salut tout le monde donc on se retrouve donc Plusieurs jours après et comme vous le voyez on a déjà des petites pousses de fraises des bois on en a deux donc juste une ici et une autre juste là j'attends de voir donc actuellement on est huit jours plus tard et ça a germé donc on va voir au fur et à mesure des jours comment ça va continuer de germer s'il y en a d'autres qui vont venir mais au cas où euh, voilà dans l'idée déjà ça va ça germe donc c'est plutôt sympa pour la suite du projet eh bien, on vous... salut tout le monde donc on se retrouve une dizaine de jours plus tard donc comme vous voyez la plupart des pousses sont sortis ce qui est vraiment cool et on a même un certain nombre de feuilles qui comme celle là commencent à vraiment avoir la forme d'une feuille de fraise des voies donc c'est vraiment cool donc ça continue de pousser on laisse bien pousser j'ai également d'autres petits tests sur des plantes de tomates de tomates cerises donc c'est en train de pousser donc on verra ce que ça donne donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo sur les fraises des bois vous aura plu il y en aura également une autre si ça vous intéresse concernant des plants d'arachides donc de, de voilà d'arachides donc de cacahuètes à l'occasion, qui pourront pousser. Donc, pourrez avoir la vidéo dans un mois, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo-là sur les fraises des bois vous a intéressé. Auquel cas, bah, mettez-y un like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais, euh, ben voilà quoi, si jamais ça vous a plaît, si ça vous plaît bien, bah, je vous ferai la suite. Vous aurez le volume 2 avec les graines de cacahuètes. Et au cas où, la pousse sur tout ça. Et ben bah, sur ce, une prochaine vidéo. Ciao.